Donc, le passe-boulate, pour moi, c'est le pas des sauts qui est le plus explosif. Et pour qu'il soit explosif, il me semble que la clé pour le faire, c'est d'anticiper et d'affirmer le pas qui précède. Par exemple, dans le saut qui s'appelle le DUS, où il y a un DUS et un passe-boulate. Si vous fermez bien le dus, vous allez pouvoir exploser votre passe-boulade. C'est-à-dire, je fais mon dus, je ferme, et là je peux partir en faisant un passe boulette Et donner l'énergie qu'il faut. Si je fais un dus avec les deux petits pas, mon passe boulette suivant, il sera un peu plus mou.